Bonjour, je m'appelle Maria Complido, je suis doctorante en géométrie à Rennes et aujourd'hui, je vais vous parler de comment on peut utiliser des tresses pour mélanger des fluides. Donc, Une tresse, euh, on peut la définir dans un cylindre comme une collection de chemins de qui ne peuvent que des sabres, qui lient un point en bas avec un, un point en haut. Si on projette les chemins dans le disque inférieur, on obtient une façon de bouger euh, les points. Donc, On peut utiliser ce mouvement pour, euh, pour euh, construire des, des mixeurs. Donc imaginez que vous avez une, un contenant avec un fluide dedans, avec des tiges qui servent à mélanger le fluide. Alors on peut utiliser les mouvements des tresses pour bouger les tiges. Il y a des exemples dans la vie, dans la vie réelle, comme par exemple les, la, la machine qui sert à étirer la pâte à bonbons. Et aujourd'hui je vais vous parler de, des travaux des Tifo et Finn qui euh, répondent à la question quelles sont les tresses optimales pour mixer euh, des fluides. Tout d'abord, euh, je vous présente la classification Nielsen-Surston, qui dit qu'il y a trois types de tresses les tresses périodiques, les tresses réductibles et les tresses pseudodansoph, qui sont les bonnes tresses pour mélanger les fluides. Donc, une tresse pseudodansoph si elle étire les fluides du mélange par un facteur positif. Ce facteur, on l'appelle le facteur de dilatation et son logarithme, c'est ce qu'on appelle l'entropie topologique. Plus grand est l'entropie topologique de la tresse, mieux ça mélange le fluide. Donc, on cherche à maximiser l'entropie topologique. Comment on peut calculer l'entropie topologique d'une tresse à trois Ben bah, Tout d'abord, il faut remarquer qu'on peut engendrer une tresse en utilisant des croisements de rangs consécutifs. Par exemple, une tresse à trois rangs est construite par ces deux générateurs sigma1 sigma2 et ces inverses qui sont le même croisement avec les sens opposés. Donc, considérons la tresse sigma1 et inverse sigma2, ces tresse-là, c'est ce qu'on fait pour calculer l'entropie topologique, c'est grâce à la représentation de Burao, on associe à chaque générateur une matrice, ce qui nous permet d'associer à toute la tresse une matrice. Les, les rayons spectrales de la matrice, ça veut dire le, la valeur maximale propre de, de la matrice, et le facteur de dilatation, et son logarithme, et l'entropie topologique. Donc on cherche à maximiser cette entropie topologique. Tout d'abord, on peut penser à maximiser l'entropie topologique, par, euh, par générateur, ça veut dire qu'on divise l'entropie topologique par les nombres de croissements qui composent la tresse. Mais il faut remarquer que si les croissements sont suffisamment loin, une machine peut faire ces deux croissements en même temps dans une seule opération. Donc c'est plus malin de s'intéresser à l'entropie topologique par opération. Et on a que quand le nombre des tiges de la machine tend vers l'infini, l'entropie topologique par opération maximale tend vers les logarithmes du nombre d'argent. C'est ce qu'on appelle la proportion d'argent. Et Tifo et fine ils ont montré qu'on peut atteindre cette entropie maximale en utilisant une disposition annulaire. Maintenant, euh, considérons qu'on a un contenant annulaire avec deux tiges et deux mouvements générateurs. Le mouvement qui échange les tiges dans la partie supérieure de l'anneau et les mouvements qui échangent les tiges dans la partie inférieure de l'anneau. Ces mouvements peuvent être exprimés en termes d'une tresse à deux rangs, ce qui nous permet d'associer une matrice à la tresse sigma 2, sigma 1 inverse, et ça nous donne l'entropie topologique maximale, la proportion d'argent. Donc, moi je m'intéresse maintenant. À comment ça fonctionne ce mouvement dans le revêtement universel de l'anneau. Ça veut dire on coupe l'anneau et on recopie sa structure infiniment. Ce mouvement-là, sigma 2, sigma 1 vert, revient à faire le suivant. On prend tous les tiges bleues et on les fait passer en-dessus le rouge par la droite et après on, on prend tous les, bleu, tous les rouges et on les fait passer en dessous le bleu par la gauche. Donc l'idée pour construire des, des mixeurs optimales, c'est de prendre un nombre de pair de tiges, les mettre à disposition annulaire et faire ces mouvements-là. Ici, je vous présente les constructions pour 4 et 6 tiges et ces schémas de mélange. Et finalement, euh, voici une mise en place euh, faite à l'EGO pour le modèle à 4 tiges. Merci à tous.